Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais regarder euh, un article qui vient de paraître euh, de la part de Jeff euh, Jeffrey Conlack euh, euh, qui se trouve à être euh, sur le dollar américain et euh, ce qu'il dit en, en gros c'est que le dollar américain euh, euh, pourrait euh, s'en aller euh, euh, à la baisse encore, comme on le voit, là. là, on a une petite recrudescence, mais à long terme, euh, pourrait perdre son statut aussi de réserve mondiale, parce que le dollar américain euh, est euh, roi et maître depuis euh, 1944, après les accords de Bretton Woods. Euh, ce qui est arrivé euh, au niveau de, de des dernières années, c'est qu'on est, qu sous l'hégémonie du dollar américain. Et ce que ça fait, tout simplement, c'est que plusieurs pays souffrent de cette réalité-là parce que comme... Euh euh, c'est Nixon qui l'avait dit ou un de ses proches. Euh, le dollar américain est notre devise, mais c'est votre problème. Et là, il parlait à la planète. Euh, depuis 1944, ce qui s'est passé aux accords de Bretton, Bretton Woods, euh, John Menar Kane, euh, qui était participant de ça et qui a, a, a émis son hypothèse que le gouvernement devait euh, toujours souvenir, soutenir des économies en difficulté pour faire en sorte, ben, des économies. Il parlait surtout euh, you <laughs> Euh, états unis euh, euh, l'angleterre parce que c'est un anglais mais euh, cette idéologie, idéologie qu'on appelait la théorie euh, keynésienne donc euh, les gouvernements se doivent d'intervenir dans les systèmes lorsqu'on a une, soit une des confitures des bourses ou euh, de l'économie en général et c'est ce qui a été pratiqué à la première guerre mondiale euh, après la première guerre mondiale mais après le crash de 1929 parce que John Menard kane euh, a commencé son activité d'écrivain après la Première Guerre mondiale et euh, est devenu euh, quand même quelqu'un de respecté dans le milieu de, de l'économie, de la finance. Et euh, en 1929, lorsqu'on a eu le, la, la, la, la crise de 1929, les bourses se sont écroulées à New York. Donc, John Menard kane, euh, a été comme... Un, euh, une inspiration euh, pas tout de suite en 29 parce que c'était Edgar Hoover qui était le président des États-Unis et lui était non inter interventionniste donc a laissé euh, aller euh, les marchés euh, et c'est ce qu'il croyait il pensait que si on laissait aller les marchés ça se replacerait tout seul euh, c'est pas ce qui est arrivé euh, la, la déconfiture euh, a commencé en 29 crash tout tout on a des petites reprises et en 1933 qu'on a eu un renversement et c'est euh, en 1932, je pense, que euh, Edgar Hoover a été défaite par euh, Franklin Roosevelt et Roosevelt, lui, a justement, voulait repartir sur de nouvelles bases et euh, de, de, de, de s'en aller dans un climat d'optimiste et a démarrer le New Deal, New Deal qui euh, impliquait tout simplement d'injecter beaucoup, beaucoup de capitaux dans le système pour faire en sorte que la machine reparte et c'est là qu'on a euh, construit euh, un immense projet qui est le barrage ouvert euh, qui a démarré en tout cas en partie l'économie et de cette manière-là, euh, l'économie euh, en tout cas les graphiques boursiers nous montrent qu'on a euh, monté jusqu'à à la guerre euh, 1939-45 on a eu un euh, pas mal de turbulences pendant la guerre, 39-45, et après 45, on a continué à monter. Et euh, c'est justement cette... Euh euh, ce trou ce, ce, ces troubles-là qui ont fait en sorte qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on s'est dit euh, qu'il fallait se, re se rencontrer. et C'est cette rencontre qui a été un peu faite euh, dans l'ombre. Aujourd'hui, on en parle d'une manière euh, libre, mais c'est une rencontre qui s'est faite euh, euh, vraiment euh, à huit lots. Euh, euh, on avait euh, bon, les grands intervenants de ce monde, mais comme on le sait, la, la, les, les États-Unis étaient financièrement la puissance la plus grande au monde parce que les États-Unis ont profité des deux guerres euh, d'une manière euh, vraiment astronomique parce qu'à la Première Guerre mondiale, ils sont arrivés à, à la fin de la Première Guerre et on, on, lorsqu'ils sont intervenus, ont on amené beaucoup, ont vendu beaucoup de, de logistique. Euh, donc euh, les entreprises, ont, les États-Unis ont beaucoup, beaucoup. Ont, Vu la première guerre mondiale, surtout en dernier comme une manne extraordinaire, et la deuxième guerre mondiale a été euh, vraiment euh, extraordinaire euh, dans toute l'Amérique du Nord. Euh, moi, où ce que je demeure pas loin, euh, près du fleuve Saint-Laurent, on a le Saint-Maurice et on a encore euh, des endroits où on avait des usines euh, de guerre qui étaient là. Donc euh, euh, à Sorel, c'est la même chose, des bateaux de guerre, marine industrie. On avait beaucoup beaucoup euh, euh, de d'industries qui qui, qui, qui travaillait à plein régime pour faire en sorte qu'on puisse alimenter euh, euh, la guerre euh, au Canada, mais surtout aux États-Unis. Et euh, on voulait se faire payer en or, donc euh, on, on, on vendait des items et on rapatriait de l'or. C'est pour ça que l'or, euh, les États-Unis, sont rendus avec 8000 tonnes d'or, les plus grands possesseurs, parce que cet or-là a été acquise euh, pendant euh, les deux guerres mondiales, euh, et surtout la deuxième. Euh, donc, euh, pour revenir à nos moutons, 1944, on se trouve à voir euh, cette rencontre, euh, Bretton Woods, où euh, John Menar Kane était vraiment euh, l'instigateur de cette politique euh, qu'on doit absolument... Euh, euh, intervenir, les gouvernements se doivent d'intervenir pour reconstruire. Euh, là, dans ce cas-là, c'est pas un crash boursier, c'est la guerre qui était là, l'Europe était détruite, il fallait reconstruire. Les gouvernements ont, ont, ont fortement euh, euh, investi pour la reconstruction de l'Europe. Euh, aux États-Unis, c'est sûr qu'on n'a pas été aux États-Unis, Canada, pour bombarder, mais on a pleinement profiter de, de toute la mondialisation, si on veut, de ce temps-là. Euh, et euh, les États-Unis aussi ont, ont, ont connu un, un boom extraordinaire qu'on a appelé les Glorieuses. Euh, et à partir de ce temps-là, euh, euh, la richesse des États-Unis euh, a, a monté en flèche jusque dans les années 70, 70, 71. Parce que dans le fond, les la guerre de Corée coûtait très, très cher en hein, les années dans 56, 57. Et ensuite, si je me souviens bien, en, dans les années 68, 69, 70, euh, euh, c'est la guerre du Vietnam où on n'acceptait pas que le communiste puisse euh, s'étendre euh, euh, un peu partout. Euh, donc, euh, on, est, on est intervenu dans cette guerre qui a coûté très très cher et euh, ce qu'il faut dire c'est que euh, Nixon, euh, lorsqu'il a enlevé parce que le dollar américain en 1944 est devenu la, la devise mondiale. Euh, si on pense qu'on aurait besoin d'une devise mondiale en ce moment, le dollar américain est une devise mondiale et ce qui est arrivé avec euh, cette euh, cette hégémonie là, c'est qu'on a inondé la planète de dollars américains et il fallait même payer le pétrole en dollars américains Donc si un pays voulait avoir du pétrole, devait combien c'est encore comme ça, là, mais c'est en train de, de changer. Mais euh, si quelqu'un veut avoir, un pays veut avoir du pétrole, il doit le payer en dollars américains. Donc, si sa devise ne vaut pas grand-chose, il doit absolument s'assurer d'avoir beaucoup, beaucoup de, de, de devises pour acheter du pétrole en dollars américains. Et euh, c'est ça qui a fait en sorte que plusieurs pays euh, se sont écroulés littéralement. Euh, on parle pas simplement du pétrole, on parle de matières premières, on parle de tout dans le fond. L'hégémonie du dollar américain a fait en sorte que plusieurs pays ont souffert. Le dollar américain, c'est notre devise, mais c'est votre problème. Donc, on revient à ce que Jeff Gomelak disait. À partir de 71, il faut préciser ça avant d'aller dans l'article, à partir de 71, on avait euh dollars américains adossé à 35, 35 dollars pour un once d'or. On a, euh, Nixon temporairement, à cause des guerres, a cessé cette, euh, cette pratique-là, dans le fond, et a dit que c'était une mesure temporaire. On sait très bien que c'est pas devenu temporaire, c'est devenu per permanent. On est parti avec la monnaie fiduciaire, la monnaie de confiance. On fait de leur, on fait confiance au dollar américain, tout simplement parce qu'on se dit que c'est la devise euh, de base euh, de la planète. Et à cause de ce fait-là, euh, les autres pays peuvent aller se promener lorsque ça ne fait pas. Les Américains, lorsqu'ils ont besoin d'argent, n'ont aucune complication, ils ne font qu'imprimer des devises. Etc. Donc, euh, ce n'est pas compliqué. Si les Américains peuvent pas se permettre d'acheter quelque chose je par des gouvernements, ils se le paient tout simplement en imprimant des devises. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la planche à billets. Et on le fait d'une manière encore plus euh, éhontée aujourd'hui parce qu'on on se trouve à alimenter euh, tout simplement euh, la, la, ben, la dette, on alimente la dette, mais on creuse des déficits et on se dit que c'est... Pas problématique du tout euh, si on a plus de déficit parce que dans le fond le dollar américain on peut l'imprimer comme on veut et c'est la théorie aussi monétaire moderne là, où on se dit dans le fond euh, la dette il euh, n'y a pas de problème là euh, on imprime on imprime on imprime jusqu'à éternum c'était l'idéologie des QE et c'est l'idéologie encore euh, de la, fa euh, les, les, la fameuse impression monétaire aujourd'hui on va aller voir les graphiques euh, pour terminer euh, donc euh, je voyais que regarder cet article là pour vous parler de ce que jeff gomelac dit euh, il parle de double line c'est lui c'est jeff gomelac je sais pas si on va le nommer euh, en tout cas, ça se trouve être le président là. Euh, et il dit tout simplement que les les événements sont en mouvement pour supprimer le dollar comme devise de réserve euh, là on va lire j'ai mis en italique un peu ce qui est important euh, euh, mais une série de réactions égales et Opposés se, se produisent alors que les pays s'efforcent de supprimer le rôle du dollar américain au centre du commerce et des finances mondiales. Comme je vous ai expliqué, vu que le dollar américain est la devise mondiale, euh, il y a plusieurs pays qui ont de la difficulté à, arriver, euh, à rivaliser avec euh, justement euh, euh, le pétrole qui se vend en dollar américain, les ressources naturelles qui se vendent en dollar américain, donc ils ne sont pas capables euh, de profiter pleinement de leur économie interne. Euh, que ce soit les pays en Afrique, en Asie. Donc, euh, dû au fait que le dollar américain est en hégémonie, euh, euh, ne profite pas de la situation, de leur richesse, de leur vraie richesse. Et c'est ce qu'on veut euh, changer. Euh, donc, euh, en gros, l'article, je l'ai lu, c'est ça qu'on parle. Là. On parle même de l'Union européenne. Euh, J'ai... Euh Bon, l'Asie n'est pas la seule euh, région à prendre des mesures pour se dissocier de la norme du dollar américain dans le commerce et les paiements mondiaux. Et c'est la raison pour laquelle euh, plusieurs pays en Asie et un peu partout sur la planète euh, justement ont vu la, la, la frime de ça. C'est que les Américains euh, n'ont pas aucun problème avec leur devise parce que c'est eux qui l'a créent et à volonté. Et avec ce qui est arrivé avec la fusion du seul, le, le, le secrétaire du Trésor avec Jackie euh, et euh, Jeannette euh, Yellen et euh, Jérôme Powell. Euh, donc c'est le gouvernement qui se trouve avoir le contrôle de sa propre monnaie, d'imprimer comme il veut, sans être obligé de demander à la banque à la Fed, à la Banque fédérale américaine. Donc c'est encore plus pernicieux. Euh, donc ici on voit euh, ben, c'est on commence à voir le phénomène. Au niveau des paiements internationaux, le, le plus grand système, c'est SWIFT. Et déjà, euh, depuis, bon, depuis 2014, 2015, 2016, on a une diminution des paiements euh, via ce système-là, et ce qui fait en sorte, c'est le premier graphique, là, qui fait en sorte que dans le fond, euh, les devises deviennent euh, euh, autonomes, ben, les pays deviennent autonomes, que ben, l'euro, qui est la plus, deuxième plus grande devise, est plus utilisée. Euh, je dis pas que l'euro va continuer tout le temps, mais en tout cas, est plus utilisé. Le dollar américain ne pas, mourra pas, mais le dollar américain commence à perdre des plumes au niveau de la planète. Et au, avec les paiements SWIFT, c'est ça que euh, Double Line, là, sous Jeff euh, Gommelac, euh, dit. Euh, on va lire ça ici. Euh, ça, ça se trouve être le, le, le dollar américain, justement, qui est à la baisse euh, au niveau des transactions euh, mondiales. Historiquement, la majeure partie des réserves internationales étaient en dollars. Aujourd'hui, ces allocations doivent être surveillées de près. Si les avoirs en devise américaine diminuent en pourcentage des réserves totales de devises alors que des les pays non-américains euh, construisent des, euh, ces réserves, cela pourrait marquer un changement significatif dans leur comportement. En fait, un tel euh, changement délibéré de politique euh, aurait peut-être déjà commencé. Et c'est ça qui parle, le dollar américain, moins utilisé, commence à être moins utilisé. Euh, c'est pas encore en absolu, là, mais euh, ça commence. Et on voit aussi, on va finir avec ça, le graphique du dollar américain, vous allez le constater. Euh, bon, le dollar américain faisait déjà face à des vents contraires structurels. La première euh, est le stock important d'épargne internationale en dépôt investi aux États-Unis, une baisse de la valeur du dollar risque de créer une boucle de rétroaction négative où la couverture et les sorties de capitaux peuvent aggraver la baisse du dollar américain. Et à long terme, sur le graphique, c'est ce qu'on voit. Euh, bon, bon c'est ça. Là, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est un peu ça. Là, et c'est pour la période d'après-guerre, après 1944, les États-Unis ont exercé à leur avantage le rôle de central, euh, du do, euh, rôle central du dollar dans le commerce et la finance mondiale. Comme je vous l'ai expliqué, au niveau euh, bah, du pétrole, des matières premières, euh, de toutes les transactions, le dollar américain était roi, est encore roi, mais sa domination, son hégémonie commence à diminuer, euh, essayant d'équilibrer les règles du jeu pour des relations commerciales. C'est ce qui faisait euh, la fin de ce puissant avantage parce que les États-Unis peuvent imprimer de l'argent à l'infini. Ils décident, on l'a vu au niveau de leur marché interne, au niveau des quantitatives easing, le QE, QE1, 2, 3, 4 et le QE infini en ce moment, imprime comme ils veulent. Donc, euh, c'est pas difficile pour eux. Ils sont les maîtres du monde au niveau économique et ils veulent le garder, mais c'est ce qui est en train de, de, de tomber euh, lentement. Et avec euh, Joe Biden, je pense que ça va se précipiter parce que euh, on doit dire, euh, Trump avec des, avait des mesures plus protectionnistes et Joe Biden, lui, c'est le bord ouvert, donc euh, et commence vraiment à avoir une euh, idéologie euh, euh, mondialiste qui, euh, je ne sais pas s'il s'en rend compte ou il veut pas ou... Euh, euh, mais c'est une idéologie ben, qui est euh, tout à fait en accord avec euh, euh, le plan mondial, là, le grand reset, euh, euh, Joe Biden, là, vraiment, vraiment uh, World Economic Forum. C sa philosophie est tout à fait en accord avec toute cette euh, euh, philosophie mondiale, tandis que Trump avait le plus la... La, la, la volonté d'être plus euh, protectionniste, pas, pas simplement au niveau euh, économique, mais au niveau euh, individuel aussi, euh, plus nationaliste. Là. Et euh, j'avais fait un vidéo, euh, vous pouvez la retrouver, ou je reparlerai de ça depuis 71. Euh, euh, si on pense que on est allé plus dans... On, oui, on est allé techniquement plus dans la mondialisation et plus vers euh, la, la, la philosophie euh, qu'on est tout un grand village global, mais dans la réalité, on devient de plus en plus... Euh, euh, je vais dire conservateur, pas au niveau politique, mais plus euh, euh, ce qui est important, c'est mon pays, c'est ma région, euh, c'est ma patrie, euh, euh, c'est la réalité qu'on vit euh, sur la planète depuis 1971, même si on voit... Ça semble être le contraire, c'est ce qu'on vit. Et je pense, justement, je voulais faire un, une deuxième série là-dessus, parce que je n'avais pas complété, et on va revenir là-dessus. Vous allez comprendre que la réalité, c'est que le, le, le, les pays deviennent de plus en plus euh, autonomes, et c'est ce qu'ils veulent, et surtout avec cette fameuse hég hégémonie du dollar américain-là, euh, qui a été imposée, euh, non, là, on veut vraiment euh, devenir plus euh, autonome. Et la ch... ça se passe un peu partout sur la planète, on fait des accords euh, qui sont, que les États-Unis sont en dehors de ces euh, accords-là, euh, un accord euh, asiatique là, qui vient d'être conclu. En tout cas, peu importe. Alors que les systèmes, on va finir avec ça ici, après on va aller voir quelques graphiques, alors que les systèmes mondiaux de commerce et de paiement s'éloignent d'un standard de monnaie unique, le dollar américain, pour un cadre d'échange bilatéral, euh, les pays qui sont les plus productifs, les plus innovants ou qui offrent des biens-services plus compétitifs verront leur monnaie. Il y a une plus grande demande. Et c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Il y a des pays qui ont plein de matières premières euh, un peu partout sur la planète et qui en ont réellement jamais profiter à leur juste valeur, dû au fait qu'ils étaient sous la dominance du dollar américain, et ça commence à tomber. Ce changement euh, arrive et nous devrions être prêts pour le changement au fur et à mesure. Donc, euh, c'est euh, l'article de Double Line euh, qui est très, très pertinent euh, dans notre contexte. Et là, tout simplement, ce que je voudrais faire pour terminer, c'est vous montrer un peu, euh, au niveau du dollar américain, euh, comment <rire> Dans, le, dans la folie d'impression du dollar qu'on est en train de l'achever, tout simplement. Et euh, je vais regarder euh, ici du très, très long terme. De un, on va regarder euh, la messe encore, je reviens avec ça. Mais peut-être le dollar américain lui-même. Euh, là, on a un petit rebond en ce moment, là, du dollar américain, mais sur le graphique à très, très long terme, comme je vous dis, euh, la tendance a été cassée. Ici, on va, avoir, on va se promener, mais euh, il est très, très probable... C'est sûr que ça bouge très, très, très lentement, le dollar américain. Là. Donc, euh, ce n'est pas de, du jour au lendemain, mais euh, sur le long terme, le dollar américain est en train de perdre des plumes. Et on le voit justement à cause de, de ce qui se passe aux États-Unis, à cause de toute euh, l'économie réelle qui euh, est, est vraiment en déconfiture. Les bourses sont artificiellement soutenues euh, par, euh, vous le savez très bien, par les banques fédérales, la Banque fédérale américaine et les autres banques fédérales un peu partout sur la planète, mais surtout la Banque fédérale américaine. Donc ça, c'est notre dollar américain qui, à long terme, est en déconfiture. On va aller voir les masses monétaires euh, qui se trouvent, dans le fond, à... Euh, plus qu'on imprime d'argent dans un système un système où on, où on grossit pas en, en valeur là. vous avez déjà expliqué ça dans le passé au niveau économique mais plus qu'on dévalorise la devise dans le fond si vous avez 100 personnes dans un petit village et vous avez euh, 10 dollars chaque, vous pouvez faire des transactions, euh, euh, ça, le 10 va virer, là. Euh, votre 100 ben, à un certain moment donné, il va falloir imprimer de l'argent parce que vous avez 100 pour 10 personnes dans une petite communauté, un exemple, petite, petite communauté de rien, euh, donc euh, plus que vous allez croître, plus que vous devez imprimer des devises pour satisfaire euh, l'offre et la demande de chaque individu parce que les personnes, admettons, les personnes sont rendues à 20 chaque dans la petite communauté, euh, ben là euh, l'économie a grossi, ils se sont bâti des maisons, ils ont fait plus de chemises, ils, ils ont fait grossir l'économie, donc c'est normal que les devises puissent suivre l'économie réelle. Ça c'est la base de l'économie. Mais là où ce qu'on en est rendu euh, sur le graphique, on le voit très très bien que on a l'argent qui a été euh, injecté dans le système a servi en grosse partie à gonfler des bulles, des bulles d'actifs. Euh, euh, aux États-Unis surtout, euh, parce que c'est eux qui en ont le plus profité. Euh, donc, euh, ça, ça se trouve être la masse monétaire euh, M1. M1, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent euh, dans les comptes de banque. Pas de tout le monde, mais de plusieurs individus. Et l'économie est encore paralysée. Et on veut garder une philosophie euh, euh, de contrôle. Et on, on a cassé des chaînes de production un peu partout sur la planète. Donc, M1, c'est plus l'économie personnelle. On pourrait résumer ça comme ça. M2, c'est la masse monétaire et elle continue de monter depuis 2000. Elle a toujours été euh, suivre une tendance à la hausse, c'est normal. L'économie gonfle, mais là, on est vraiment déconnecté, déconnecté de l'économie réelle. Et pour terminer, c'est la fameuse « vélocité de la monnaie ». Et c'est ce qui me fait dire que, dans le fond, l'argent, là, il y a beaucoup, beaucoup d'argent dans le système. Euh, mais est-ce que l'économie réelle va en bénéficier? Euh, je ne pense pas. Donc, euh, c'est ça. L'économie... Euh, L'économie, euh, c'est n'est pas simplement une question d'argent de, de, parce que surtout avec l'histoire des États-Unis, l'histoire de leur devise, euh, on voit que l'argent, l'argent, la, la monnaie, ils la créent comme ils veulent. Euh, ils sont dissociés de l'or depuis euh, 1971 et c'est ce qui me fait dire aussi, je vous en parle souvent, euh, que l'or euh, va continuer à, à progresser parce que dans le fond, l'or et l'argent et les autres métaux précieux, mais surtout l'or et l'argent dû au fait que dans le fond, euh, métaux-là euh, sont des de, sont des devises pour plusieurs citoyens et plusieurs citoyens américains. Il y a beaucoup beaucoup de citoyens américains qui ont de l'or en ce moment, en lingots, en, en, en pièces, peu importe. Euh, donc euh, c'est la raison pour laquelle euh, je dis que l'or va continuer à être une valeur de réserve euh, par excellence. Euh, euh, au niveau des crypto devises, euh, comme je vous dis, j'investis pas en ce moment le. Est, Bitcoin est rendu à 40 000 il bondit à la hausse. J'ai aucune idée. Ça peut, j'investis pas dans des crypto devises, mais le futur des crypto devises, euh, oui, on va avoir des crypto devises indépendantes, mais les gouvernements vont se charger de, de se faire des, de créer des crypto devises pour nous les donner pour qu'on puisse, euh, qu'ils puissent euh, ne plus avoir d'argent papier. Ça, c'est clair, clair et net. Euh, tout le monde l'a dit. Donc, c'est ça. Au niveau de l'or et l'argent, c'est sûr que moi, je vois à long terme que ça va continuer à monter. La raison est très simple, c'est que le dollar américain va continuer à perdre des plumes au niveau de la planète parce que ce système-là, un jour, on va essayer de le maintenir artificiellement, mais on ne pourra pas justement maintenir Eternum Vitae, un système qui a plein de fissures comme ça. Donc, on se revoit très, très bientôt. Merci.